Un beau jour, j'ai décidé de comprendre les gens. Depuis que je travaille comme ça, ben j'arrive à écouter, euh, à entendre tout le monde, et, et ça me renvoie à moi-même. Chaque personne est mon miroir finalement, et ça m'aide énormément. Puisque je trouve pas de travail, peut-être, pourquoi pas Je veux tenter ma chance là-dedans et à un moment, je veux voir une personne, mais franchement, je le dis, je veux voir une personne et je lui dis, euh, euh, voilà comment je peux faire pour, euh... et il m'explique, il me dit, voilà, demain, euh, comme ça, comme ça, et, il m'explique un peu. Et quand je rentre chez moi, moi je regarde mon père, je regarde ma mère, puis je dis, euh, ils m'ont pas éduqué pour ça mes parents. J'ai fait du commerce, j'ai fait un BTS commerce international, donc je parle bien l'arabe littéraire, l'anglais, l'espagnol, donc je me rends compte, mais pourquoi tout ça Finalement, c'est pas pour mieux vendre, parce que j'ai travaillé à France Télécom, j'ai démissionné, parce que ça ne me plaisait pas comment on vendait. Donc à un moment, je me suis dit, peut-être que j'ai appris tout ça pour le relationnel, pour, pour être avec les gens. On a des commandes qui viennent qui tombe du ciel, <rire> et puis euh, faites ça avec les, les, les plus jeunes. Donc euh, je l'ai fait un an, deux ans, trois ans. Et puis à un moment, je me rends compte que les jeunes, finalement, euh, ils se ressemblent tous dans la... Dans, dans, ça devient des plaignants. Donc ils se plaignent parce qu'ils en veulent plus, mais toujours avec le moins d'efforts possible. Donc à un moment, je me suis dit, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut partir avec la population, avec les, avec les jeunes, avec les, les parents. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, je me suis retrouvé en contradiction avec ce qui, les gens qui, pour qui je travaillais. Donc j'ai démissionné et puis j'ai ouvert un restaurant. Donc un restaurant en plein milieu du quartier. Euh, un restaurant en plein milieu du quartier avec comme objectif justement de montrer qu'on pouvait ouvrir un restaurant et pas avoir forcément l'idée de, de gain, de profit. Euh, il faut que je vende absolument le plus de produits, mais on pouvait très bien, dans ce, dans ce lieu-là, c'était un lieu où par jour, on rencontrait peut-être 150 à 200 personnes. Donc on se dit à un moment, euh, dans ce restaurant, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai pu faire, c'était euh, un peu partout, dans le restaurant, il y avait des paroles de sagesse. Et tous les jours, il y avait la sagesse du jour. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui venaient uniquement pour lire. Et, et, et ça, ça a été un, un, quelque chose de très fort, parce que quand ils venaient, ils n'étaient pas pressés que je les serve. Ça veut dire qu'ils étaient bien dans le. Ils s'asseyaient quelquefois et puis ils regardaient euh, un peu tout ce qu'il y avait. Et, et, et avec ça, on a rajouté tous les vendredis, une fois par mois, euh, un débat euh, citoyen, philosophique. Les personnes au Mali m'ont fait don d'un terrain de 15 hectares et pour développer, euh, pour développer un projet agricole en respectant l'environnement et la population. J'ai décidé de, de, de mettre en place une ferme expérimentale. Je suis en train d'électrifier euh, une école pour en faire trois centres de formation donc un centre d'alphabétisation, un centre de prévention et hygiène santé, et un centre d'apprentissage de des techniques agricoles. Moi, je crois vraiment en l'homme, et, euh, et je sais que l'expérience, c'est quelque chose qui, euh, c'est le meilleur témoignage. Pour moi, je dis que la vie, c'est une école, c'est l'école, avec un grand E, et, et parce que tout le temps, on en apprend. Je sais que je crois en l'homme et que dans chaque individu, il y a cette étincelle qu'on peut, faire, qu peut raviver. C'est l'exemple un peu de, de l'abeille, l'abeille qui, qui dans, un, dans une décharge d'ordures, elle cherchera la fleur quoi qu'il arrive. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde pense comme je pense, mais je suis, que pour, je suis pour que tout le monde puisse trouver à l'intérieur de lui la qualité qu'il a, qu'il va pouvoir faire partager avec les autres en, en, la, en, en, en rayonnant. Je vois beaucoup de gens qui, qui s'unissent qui et qui mettent beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour combattre entre guillemets le mal. Alors euh, moi quand j'ai posé cette question un jour à un vieux, donc on, sait que, euh, on sait que souvent les, les, les, les personnes âgées c'est comme des bibliothèques, donc je lui ai posé cette question et il m'a dit euh, je lui dis comment on fait quand il y a trop de mal pour combattre le mal Et puis il me dit, ben fais le bien. Moi, on m'a toujours appris que plus je donne et plus je reçois. Donc à un moment, euh, le fait de dépenser, je sais que je le récupère. Peut-être, moi je considère quelquefois que parce que j'ai donné, à, à, à, à, par exemple, à manger à, à une personne, c'est grâce à ça que mes enfants, ils mangent.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 Et dans ce qu'il est, Et dans ce qu'il est. Bah déjà, il y a le soutien de la compagne, c'est super important, le soutien de la compagne, la compagne qui, euh, qui, qui comprend que tout ce qu'on peut faire à l'extérieur a un impact à l'intérieur. Si par exemple, moi aujourd'hui, je mets en place une, une ferme expérimentale, demain,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 j'ai après maintenant que je fasse de grandes choses ou pas de grandes choses ça sera jusqu'à la mort la responsabilité que j'ai c'est d'essayer de préparer quelque chose de meilleur pour mes enfants et, et en préparant quelque chose de meilleur pour mes enfants c'est pas une présence physique au quotidien mais c'est des idées des idées à, à reprendre une fois que je serai une fois que je serai plus là et je pense que on est plus dans la transmission on fait des héritages euh, pas euh, on fait des héritages au niveau euh, matériel, patrimoine, maison ou quoi. Mais il serait, je pense qu'aujourd'hui, il, il, il, il est aussi important de faire un héritage euh, intellectuel euh, de, la, de la pensée ou bien de... Voilà, ça c'est pour moi, c'est la chose la plus importante. J'aimerais qu'il profite d'un chemin qui, que j'ai commencé à tracer et que je considère que mes parents ont commencé à tracer et que mes arrière-grands-parents ont commencé à tracer et je pense qu'il faut garder le fil. Détecter, recenser les arguments euh, du non-faire. Les arguments du non-faire, c'est-à-dire, toi tu vas arriver, tu vas dire « Venez demain, on organise une fête une euh, une fête, euh, une fête de l'eau. Ben, » Tu vas entendre direct, les, les premiers arguments, ça va être des arguments euh, négatifs. Et donc, de ces arguments-là, euh, créer des débats, des, des débats, des espaces informels où la réponse, elle va être donnée par une personne du groupe, pas par toi. La réponse, elle va être donnée par une personne du groupe et le débat va se faire à l'intérieur. Après, tu pars. Il va faire un débat. Mais ton idée, toi, et il ne faut pas dire... Euh, moi, ce que je me dis toujours, c'est que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas entendu dès la première fois que l'idée ne passe pas. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont lâché l'arme, mis l'arme à terre et les bras ballants. Et euh, ils disent, c'est fini, la société s'est terminée. Euh, donc, euh, commencer peut-être par... Euh, Faire un travail sur soi, un travail de, de, de pensée positive, en fait. Parce que c'est vraiment la pensée qui, va, qui, qui, qui, qui, qui crée notre environnement. Et donc, ce travail de pensée positive, c'est... Peut-être tout seul dans un coin, pendant que tout le monde dit ça va plus, il n'y a plus rien qui va, mais généralement souvent on voit les gens ils sont rassemblés à dire ça va pas, et il y a une personne qui est assise dans son coin toute seule, et elle ne parle pas, on dit mais pourquoi elle parle pas celle-là et tout ça. Parce qu'il est peut-être en train d'essayer de trouver la, la solution qui va, qui, qui va, dont l'issue sera la pensée. Et à partir, il va, à partir de, de la pensée qui va prendre forme, il va, il, va, il, va, il, va, il va exprimer une parole, et c'est là qu'il va avoir des confrontations. Donc, il va voir, il y a des gens qui vont, ils vont adhérer, ils vont dire Ah ouais, c'est vrai, ce qu'il dit, il a raison. D'autres, ils vont dire, parce que ça arrange la situation de, de division, ils vont dire Ah ben non, tu dis n'importe quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, quand il y a la pensée, c'est là que vraiment, quand il y a, y a la, la parole, quand la pensée s'exprime par la parole, c'est là qu'à un moment, euh, l'acte, il peut, il peut naître. Ce qui importe le, le plus, c'est que les, les, la communication, la communication, elle reprenne. Elle reprend une forme, parce que souvent, on est dans des dialogues de sourds, on est dans des monologues. Euh, euh, entre ce que je pense, ce que je dis, ce qu'il entend et ce qu'il comprend, il y a un long chemin, il y a un très très long chemin. Donc il faut prendre le temps dans des moments conviviaux, des moments euh, euh, où tout le monde est content, euh, mais de prendre le temps de se, de se connaître. Voilà. Le message en fait euh... du cœur, pour moi, c'est le message le mieux compris. Alors si moi j'ai en face de moi une personne qui va essayer de tout comprendre avec son cerveau, il ne comprendra pas ce que je lui dis. Maintenant, une personne qui va se laisser, euh, pas se laisser, mais une personne qui va ouvrir son cœur. Au moment où moi je lui ai dit bonjour et qu'on s'est assis et qu'on s'est fait un sourire, on s'ouvre le cœur. Et à partir de ce moment-là, mais tout passe. Quelques paroles de sagesse. La première c'est faire du bien, c'est se faire du bien. Ensuite il y a un peuple qui ne connaît pas, un peuple qui ne connaît pas son histoire, son passé est condamné à le revivre. Donc ça aussi c'est super important. Et, euh, et le dernier c'est euh, ben les gens, ils ont plus besoin d'exemples que de critiques. Voilà, je me dirais ces trois choses là.